l'ennemi contre le reste du monde dans la troisième guerre mondiale attaque les gens qui se défendent en périllons donc les coronavirus se fondent dans la voie laryngothrachial avant qu'il noie et inonde Les lobes et les parties basales Le Covid-19 se change Stimule la deuxième vagale Change sa morphologie profonde Menace le pronostic vital Le monde de la terre est ronde comme dans le temps médiéval abrite les fièvres les plus grandes, signant le jugement final. Le micro-ennemi étrange s'invite dans la voie orale de ces pauvres victimes qui plongent dans le bain mortel viral. Le combat est plus intense. Après deux semaines cruciales, Dont les poumons en carence, champ de bataille infernale. Les soldats viraux se lancent, Et lancent des attaques fatales, Contre les progrès de la science, La foi profonde, cordiale, Qui lui ont donné naissance, Espèce de jour familial, dans les labos de la France, en Chine, dans la zone rurale. Le grand confinement relance l'état d'urgence maximal. Vivement la meilleure défense contre la virilité causale. Cette guerre impose la prudence, plus que mon pral corvasal, contre cette énigme et puissance. Qui frappe le corps et le moral. Cette guerre impose la prudence, plus que mon pral corps vasal, contre cette énigme et puissance qui frappe le corps et le moral. Qui frappe le corps et le moral. Nouveau poème, 3 avril 2020, en hommage à toutes les victimes de ce virus, un virus dévastateur, nouveau, qu'on connaît pas, on espère un vaccin, soyez prudents les amis, voilà.